Salut à tous, c'est SimCraft3 et on se retrouve dans une nouvelle vidéo enfin non, elle n'est pas nouvelle du tout, il y a plein de gens qui l'ont refait j'imagine et on se retrouve dans cette vidéo euh, pas spéciale du tout parce que euh, euh, c'est une introduction que tous les youtubeurs euh, utilisent, donc c'est une vidéo totalement normale de moi où je vous montre euh, euh, mes performances euh, en IK Brain tout simplement et mes performances en IK Brain sont vraiment euh, très élevées, je vais pas vous mentir elles sont, elles sont raisonnables mais euh, franchement euh, on se plaint beaucoup de la communauté funcraft qui est nue de tout ça franchement moi je le trouve assez bien ça va peut-être parce que c'est juste parce que euh, peut-être parce que moi même je suis juste un gamin euh, ouais peut-être ou bien, euh, bien c'est juste parce qu'elle est très bien Sinon, oh bah alors, euh, je propose qu'on se connecte en IKBRAID, En même temps, euh, c'est le but de la vidéo. Je vais vous montrer mes performances. J'espère que je vais pas tomber sur un mec de 100K. Euh, sinon, ça va devenir euh, surpossible, J'espère que je vais tomber sur des mecs de mon niveau. Euh, des fois, je me fais traiter de cancer, mais bon, euh, je suis pas cancer. Hein. C'est vrai ça. la, bonne chance fiston, Si tu réponds, c'est que t'es gentil. T'es pas gentil. <rire> En vrai, euh, oh oui. Bon, si je gagne cette partie, bon, déjà, première technique cancer qu'on utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup, c'est de faire comme ça. Et voilà, voilà, bon, il est mort, tant mieux, hop, là. Oh non, je sais pas, brain. Ah, je suis nul en brain. Vous voyez comment... Ah, c'est performance, oh, c'est incroyable. Un mec de mon niveau, voilà. Oh, c'est un petit peu... Ouais. Allez, un petit GG, au moins, mec, soit, soit poli, soit respectueux. Oh. Ah, allez, bonne chance. C'est euh, c'est gentil. Mais Ah oui, il a 13, euh, 13 000 points. J'ai un peu peur là pour ma vie. Alors, vous voyez, ma vie est en danger. Oh non, il a brain. Oh, il est mort. Ah oui, bah, là j'ai utilisé la technique la plus cancer de la planète. C'est de tower juste avant que le mec vienne. Non, oh, GG. Bon, là il faut que j'attaque et je vais essayer de, de faire une technique euh, euh, gentille. C'est la technique du jeu de jeu de rush. Voilà. J'ai dû rush le bed euh, sans euh, voir l'adversaire. cette technique ne marche pas, attention. J'ai essayé de faire ça, mais en vrai, il peut très bien euh, rush mon lit en moi. oh, oh c'est magnifique ça, par contre. Oh, GG, il a marqué un point avant moi. Mais comment ils font pour être aussi rapide Est-ce qu'ils achètent un grade là, il a eu un effet de speed Parce que si c'est comme ça, euh, moi je suis chaud, hein. Ok, salut. D'accord, Je vois ça, fiston. Ah, GG. Ne jamais jouer avec quelqu'un plus fort que vous. Ok Compris Ah je suis déçu quand même de cette game. Bon, regarde, on va. C'est une game de 2 minutes, très courte. GL, oh non, pas toi, pas toi, pas toi. C'est long. Très long. Ah bonne chance. Yes, il ça mec un peu moins fort que moi mais euh, mais euh, faut faut pas faire le malin Et je vous laisse méditer sur l'expression. Yes, il ça mec un peu moins fort que moi mais euh, mais euh, faut faut pas faire le malin Déjà la technique euh, du cancer du monde, comme d'habitude, protéger son lit. Donc, toi, tu vas prendre ça. Ah oh, non, il s'est brain, il s'est brain. Voilà, prends ça. Oh, GG C'était magnifique, ça, par contre. Oh non, non, non, il va rush mon bed. Ok, donc là, on est comme ça, tranquille. Voilà. Bon, là, il veut attaquer, il veut défendre. Oh, il est mort. Cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager aussi, et si vous ne savez pas, aux 50 likes, je fais une deuxi un deuxième épisode, moi, en rush. Allez, ciao